Salut! Aujourd'hui, je vous montre une technique avec la résine cristal très sympathique. On va réaliser un sous-verre ou sous-bouteille avec de, des moules en silicone pour les gâteaux, la résine cristal, des capsules de champagne, un petit contenant conseillé en verre avec cette partie plate la dosette, les bâtons et, si vous êtes pas mal allergique, des gants que, naturellement, vous trouvez dans les kits, avec les bâtons et la dosette. Si vous souhaitez faire des sous-plats, vous avez aussi des moules grands comme ça pour les gâteaux que vous trouvez dans les, dans les supermarchés. Mais pour la première fois, je vous conseille de rester sur quelque chose de petit. A savoir que la résine à cristal, une fois bien sec, ça tient les chaleurs. Et vous pouvez poser euh, des casseroles, des tasses de thé très chauds, il n'y a aucun souci. Pour commencer, on va faire que la moitié de notre souverain. On ne va pas faire beaucoup de résine. travailler très doucement pour ne pas mettre des boulets d'air dans la résine cristal et naturellement il faut bien dépoussiérer tout ce qu'on utilise. J'ai mis un carton en dessous du moule, ça sert soit pour le transport soit pour protéger notre support de travail. On voit que derrière la trace du bâton, il n'y a plus de, de lignes qui se forment. Je mélange encore quelques minutes pour être bien sûr. Et je vais verser ma résine. Chose importante, il faut travailler à l'envers. Ça veut dire que la partie droite de notre souverain, ce sera celui-là. Il faut penser tout à l'envers. On va utiliser les papiers aluminium de cuisine pour couvrir et éviter qu'il y ait de la poussière qui tombe dedans. Maintenant que c'est passé quelques heures, je vais vérifier ma résine. Alors elle commence à s'endurcir. Je peux à mettre mes capsules n'oubliez pas il faut les mettre à l'envers et bien vérifier dans les prochaines deux heures que ça reste dans la position les capsules il reste dans la position qu'on a On recouvre pour la poussière et on vérifie régulièrement après un jour de séchage notre résine elle est bien dure. surtout pas enlever la moitié de la partie autrement on va mettre l'air entre le moule et la résine on touche pas jusqu'à la fin et on va en refaire pour finir, notre souverain. Toujours, on mélange doucement jusqu'à ce que Derrière les bâtons, on ne voit plus de traces. Notre résine elle est maintenant prête. C'est pour ça que le conteneur en verre, c'est vraiment euh, très pratique. On va doucement la verser dans les capsules, parce que c'est joli qu'il y en a. Juste les minimums, pas plus. pas oublier non plus que la résine se rétrécit un millimètre à peu près hein. on va l'aider un petit peu Voilà, ça n'empêche pas que si on a besoin, on peut encore rajouter. Après 24 heures, on peut euh, vérifier et démouler notre, notre résine. On vérifie toujours qu'elle soit bien sec. C'est pour ça qu'on a besoin de mouler en silicone. Et voilà le résultat. Et on laisse quand même laisser sécher encore comme ça. Hein? Voilà. Ou comme ça parce que c'est la partie à l'extérieur la moins sec. Hein? Et voilà aussi. On laisse encore du temps comme ça et si les bords ils sont un petit peu euh, élevés vous pouvez les poncer avec du papier ponce voilà parce qu'en fait la résine est rétrécie en millimètre ciao ciao